Salut salut, ici c'est Rex Potam et voici l'épisode numéro 11 de Compotam déjà. Euh, toujours sur le concerto pour piano numéro 1, le deuxième mouvement. On arrive enfin au terme de la partie euh, purement composition de, de ce mouvement. Euh, D'ailleurs je ne vais pas trop commenter, en fait aujourd'hui on va faire juste une écoute hein, de, de ce mouvement. Comme je disais je ne vais pas trop commenter parce qu'il bah, suffit d'aller voir les épisodes précédents. D'ailleurs à ce propos, euh, si tu n'es pas abonné, bah, profites-en pour le faire et activer la cloche qui te permettra d'être notifié pour les prochains épisodes. Et euh, si tu aimes cet épisode, donc qui va être plutôt court euh, aujourd'hui, euh, bah, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Euh, voilà, donc je vais faire une écoute qui ne sera pas commentée, et puis euh, bah, on se retrouve juste après pour, euh, pour en dire quelques mots, et puis voir un petit peu comment on va continuer dans les prochains épisodes. Voilà, bonne écoute Voilà cette petite écoute qu'on a fait tous ensemble. Euh, que dire de plus là-dessus euh, J'y reviens un tout petit peu en off, un hein, ou deux tempi euh, pour euh, donner un petit peu de, de souplesse quand même, même si c'est pas encore tout à fait l'humanisation, histoire d'avoir quelque chose d'un peu écoutable. Mais bon, vraiment pas grand-chose, donc ça vaut pas le coup qu'on s'y attarde. C'est juste quelques ralentis en fin de phrase, euh, enfin bon, des petites bricoles. Euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau du deuxième mouvement, je vais le laisser un peu de côté, dans le sens où j'ai besoin d'un temps de repos. Euh, c'est comme du bon pain, il hein, faut que ça lève. Euh, donc là, je vais laisser un peu le, le morceau reposer, histoire de pouvoir l'écouter avec une oreille un peu plus fraîche plus tard. Euh, les étapes suivantes étant, bah, certainement, une relecture, et puis la partie humanisation, qui va nous occuper certainement un petit moment. Euh, la partie gravure de la partition aussi, parce que là, c'est quand même pas top top top. Enfin voilà quoi, du, du travail en plus de la partie composition. Euh, et puis d'un autre côté, dans les prochains épisodes, d'une manière beaucoup plus immédiate, donc avant de reprendre le deuxième mouvement, qui se fera beaucoup plus tard, euh, bah, on va attaquer le troisième mouvement du concerto, quoi, tout simplement. Sachant que euh, bah, j'ai pas du tout travaillé dessus. Je sais pas du tout quelle tête il va avoir, je n'ai aucune idée des thèmes qui vont être abordés. Euh... Donc voilà tout ce que je sais c'est qu'a priori vu que c'est un dernier mouvement de concerto ce sera une forme euh, une forme de rondo, c'est à dire quelque chose de fo sous forme euh, couplet refrain voilà donc il y aura un thème principal qui reviendra à intervalles réguliers euh, entrecoupé de deux thèmes différents euh, euh, voilà donc ça, c'est l'idée de base, mais c'est très très macroscopique, et j'ai absolument aucune idée des thèmes qui seront abordés d'une du, manière réelle. Bon, bah ça nous laisse un petit peu de surprise. Voilà, et en tout cas, si tu as des commentaires, eh bien n'hésite pas, je suis à l'écoute, et à bientôt, ciao ciao